Que la famille personne nous inquiète jusqu'au dernier gramme Toujours dans mon enfant hein, parce que je suis baisé par Paname sans, sans, sans, sans le bénéfice de la rue, jamais que le gramme pas pas ouais ou ou les Franjo, Nietzsche disait que la vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Il est vrai qu'elle provoque des réactions que de simples mots n'ont pas le pouvoir de faire. Je pense que je ne me trompe pas si je dis que toi qui regarde la vidéo, tu n'écoutes pas au moins une heure de musique par jour. Et avec l'explosion des styles et l'expansion d'artistes, c'est quelque chose qui est devenu tout à fait normal. On réagit tous différemment sur chaque son, parfois on n'aime pas, puis on se met à ne plus s'enlacer. On peut également être plus réceptif à du Lorenzo qu'à du Cobalade ou inversement, bref. Tout ça, ça se passe dans la tête. Avec Louis, un étudiant en cinquième année de médecine, on s'est énormément investi dans cette vidéo. Toutes les questions posées sont celles auxquelles on n'a pas spécialement de réponse. Et pourtant, tout le monde se les pose. Outre la partie base anatomique, tout est vulgarisé pour que le sujet soit accessible à tous. Je vous reprends dans 20 petites minutes parce que j'ai besoin de vous pour écrire la prochaine vidéo qui risque de faire polémique. Et on passe directement à la partie interview. Bonne vidéo. là avec Lou Janeski, étudiant en médecine, mais aussi artiste complet. Paul Doumenck derrière la cam et moi euh, sur, sur la chaise. Normalement, j'ai tout expliqué dans l'intro, donc je te propose de directement rentrer dans ce fameux sujet. Oh. On commence par la petite partie anatomique, c'était chaud. Yes. Il faut établir un minimum les bases. Donc euh, explique-nous un petit peu comment l'oreille capte ce son qu'est la musique. Euh, bah, ouais, En fait, c'est très simple, je vais rester euh, vraiment dans les bases. Euh, le son en fait, rentre par l'oreille du coup, euh, il va faire vibrer une petite membrane qu'on appelle le, le, le tympan donc au, au fond de l'oreille en fait. Et après le son va rentrer dans une, une espèce de caisse de résonance qu'on appelle l'oreille moyenne. Et ça va être euh, transmis à l'oreille interne, donc c'est euh, l'organe qui va un peu nous intéresser, qui est composé de deux parties. Il y a une partie qu'on appelle euh, l'appareil vestibulaire, ça va pas nous intéresser parce que c'est tout ce qui est euh, fonction d'équilibre et de se, se repérer dans l'espace en fait. Et après, il y a euh, l'organe euh, du son en fait, qu'on appelle euh, la cochlée. C'est ce qui va nous permettre de, de transformer le signal sonore en un signal nerveux. Donc euh, à la sortie de cet organe, il y a un nerf qui va partir et euh, avec plusieurs relais qui va arriver jusqu'au cerveau, euh, donc au niveau de, du cortex cérébral. Et c'est là que va se faire euh, l'intégration du son, notamment au niveau d'une du, euh, aire cérébrale qui s'appelle l'aire auditif primaire. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'après, c'est plus compliqué. Euh, le, le son est intégré de différentes façons à plusieurs endroits au niveau du cerveau puisque le son ne stimule pas euh, uniquement une zone, ça fait aussi appel à la mémoire, à la compréhension pour les textes avec des paroles, tout ça. Donc c'est un peu compliqué, même euh, les, les médecins, même euh, la science ne connaît pas tout donc euh, on ne va pas rentrer euh, plus dans les détails que ça. Ok, très bien. Et euh, alors du coup, une fois dedans, une fois que le son est rentré dans ton oreille, ça y est, euh, dans ton cerveau, comment expliques-tu le fait que ça aille jusqu'à... Et influencer ton comportement, ta gestuelle, tes émotions, etc. Là, c'est une question qui est assez, assez exhaustive puisqu'il y a beaucoup de facteurs qui vont, qui vont influencer ça. Donc je vais le faire en trois parties. D'abord, premièrement, je vais parler de la musique puisque la musique en elle-même va influencer certaines émotions ou autres. par exemple, notamment par le rythme et les sonorités. Si tu as un son qui est super puissant avec bien rythmé, euh, comme un bon vieux stupéflip des familles, tu vois. Mmh. Tu vas vouloir avoir envie de casser un micro avec une batte de baseball, tu vois, genre... Euh... Frère, tu flipper, okay, les... Alors que si, à côté, t'as un son qui est vraiment calme, euh, sur du Lofi ou des choses comme ça, avec... Euh, voilà, type docks, -tip avec, euh, avec euh, des pianos qui font un peu à la, un peu à la nostalgie, tout ça, ben bah, là, du coup, ça va plus euh, te mettre dans un mood de tristesse, d'émotion, euh, tu vas pas avoir envie de sauter partout. Voilà, ça, c'est un peu la base. Après, euh, si tu t'intéresses un peu à la musique, tu as forcément entendu parler de euh, majeur, mineur, oui, oui. voilà au niveau des, des gammes, tout ça. Voilà, généralement, un morceau qui est mineur, ça va être plutôt un morceau calme, qui va te transmettre euh, des émotions un peu plus euh, d'un mood de tristesse, un truc comme ça, tu vois. Et euh, alors que les morceaux majeurs, c'est plus souvent les morceaux, euh, morceaux un peu euh, joyeux. Après, euh, voilà, c'est pas toujours vrai, mais euh, globalement, c'est euh, si. comme ça. Okay. Et après, la musique aussi, par tous ces autres aspects structurels et temporels, va en fait euh, nous, nous permettre de nous, de nous projeter. En fait, il y, y a un phénomène que je reparlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'anticipation. Et après, il y a un autre phénomène aussi qui est important, euh, que je vais aborder maintenant, c'est le phénomène de tension-résolution. C'est-à-dire que dans, dans la musique, quelque chose qui est beaucoup utilisé, euh, notamment dans les rythmes, tous les rythmes hip-hop et tout ça, c'est un phénomène donc, euh, de tension. On va prendre un exemple simple, euh, par exemple, si tu es en cours, tu te balances sur ta chaise, euh, voilà. si tu es à deux doigts de tomber, voilà, tu crées la tension, tu n'es plus très stable. Tu vois. Et au moment de te rattraper, c voilà, ouais, c'est ouais, ça, ouais. c'est ça, exactement. Et en fait, au moment, tu, vois, tu, tu te rattrapes, tu fais une mini crise cardiaque, tu rattrapes le, bord, le rebord de la table et tu te restabilises. Et ça, c'est ce qu'on appelle une phase de résolution. Et donc, en fait, à ce moment-là, tu, tu te sens en vie, tu te sens bien et tu à ta shoot d'adrénaline un peu qui, qui redescend. Euh, exemple simple que tout le monde a vécu, je pense. <rire> et, euh, et en fait, la musique, ça joue exactement pareil. On va créer une tension avec une note, soit qui va être un peu dissonante, soit avec un rythme qui arrive euh, un peu à un endroit pas vraiment euh, attendu, en fait, pour pas que ce soit trop carré. Et tout de suite après, on va le corriger. Et ça, le cerveau, en fait, il aime bien, parce que ça repart sur le phénomène d'anticipation que j'évoquais tout à l'heure et sur lequel je vais revenir plus tard. Mais le cerveau, il aime bien anticiper les choses. Et quand il y a un petit truc qui est différent et que juste après, on se rattrape pour arriver sur le même schéma qu'avant, bah, le cerveau, il aime bien parce qu'il a compris comment ça a fonctionné. En fait. Là, on a vu tout, tout l'aspect musical. Euh, bon, voilà, il y a d'autres, je pense, YouTubeurs musicals qui doivent peut-être mieux traiter cet aspect-là. Au niveau de l'aspect médical, du coup, la deuxième partie de, de cette question, comment le corps va réagir à ça Bon, En fait, il y a des structures qui sont euh, dédiées au traitement euh, émotionnel, qui vont être activées par un stimulus, euh, euh, notamment sonore ou visuel quand on voit des clips tout ça qui vont nous faire euh, remémorer euh, des, des souvenirs des choses comme ça donc il euh, y, y a plusieurs choses vraiment qui rentrent en compte euh, le son en plus que de créer ces, ces sentiments un peu abstraits ou des choses comme ça ça va aussi euh, nous faire des modifications physiologiques tout ce qui est fréquence cardiaque fréquence respiratoire euh, la tension artérielle tout ça c'est des choses qui vont être euh, modifiées en fait par euh, l'écoute du son. Ouais par exemple tu vas écouter un, un Banger, ça va s'accélérer euh, à bas, et tout, tu vas être très chaud. Euh, ouais ouais, parce que presque, c'est quoi. Ouais en fait c'est ça, c'est des fois il y a des sons, euh, des sons euh, qui, qui tapent, qui vont te, ouais, te, faire, bouger, te euh, faire bouger partout. Ouais, ouais, tout Mais tout tout après voilà ça marche aussi avec les sons tristes, il y en a certains qui peuvent te faire accélérer à la fréquence cardiaque parce que ça te remémore un, un truc que tu as déjà vécu qui était fort dans ta vie. tu vois. Ouais genre un petit peu aspect nostalgique. Ouais tu peux avoir un aspect nostalgique ou une émotion même forte de tristesse ou de choses comme ça qui peuvent te faire revivre ce moment là et euh, notamment aussi dans les modifications en fait au niveau de la peau qui peut être intéressant c'est ce qu'on appelle le frisson, euh, frisson euh, musical en fait c'est un peu ça peut être un peu comparé à une addiction euh, un peu comme euh, les drogues le sexe la nourriture tout ça parce que ça va activer euh, ce qu'on appelle euh, le système de récompense. Bah, en fait, c'est euh, un système et il va y avoir euh, la sécrétion d'une hormone euh, qu'on appelle la, la dopamine. La dopamine yes. Ouais la dopamine, c'est ça, l'hormone voilà, euh, du plaisir. Voilà, ça va s'activer et on va avoir ce frisson. Euh, voilà. On peut avoir, euh, quand, dans les concerts, je ne sais pas si tu as déjà été voir des concerts, Mais je pense que vrai. oui, ouais. quand tu connais les artistes, quand tu aimes bien, tu as le frisson au moment où la, la, la première note de la musique, tu vois, ouais. où l'artiste arrive, ou alors... Euh, euh, au moment où le, le refrain que aimes trop, il part. Après, donc ça, c'est tout ce qui est euh, plaisir musical. Après, il y a aussi des structures qui sont dans le traitement du déplaisir musical. Bon, en gros, des trucs que t'aimes pas, tu vois, genre... Le cerveau, il va reconnaître quand il, tu vas avoir des dissonances, quand tu vas avoir des rythmes qui sont un peu stressants, qui sont pas, pas carrés... Euh, voilà, le cerveau, il y a des structures qui sont aussi dédiées à lui dire... Euh, ça, euh, ça va pas, c'est bizarre. Ouais, voilà, c'est bizarre, okay. c'est ça. Et, et justement, comment ça se fait que... Euh, là, tu parlais des dissonances, tout ça, quand tu découvres un son, euh, à part si ça te parle, tu t'es limite largué, euh, genre tu trouves ça bizarre justement, dérangeant et parfois même tu ne sens pas du tout concerné par, euh, par le feeling. Ouais, ben bah là on va revenir euh, au phénomène d'anticipation que j'évoque, ça fait 2-3 ouais. fois que je l'évoque, ouais. euh, qui est vraiment très très intéressant, parce qu'en fait le cerveau, euh, il aime bien quand quelque chose est déjà connu en fait. La première écoute, c'est difficile de juger un artiste là-dessus ou quelque chose comme ça. Ah, je suis totalement d'accord. totalement <rire> d'accord, vas-y, Donc, soit tu vas avoir un son qui est très proche de ce que tu connais déjà, et dans ces cas-là, le cerveau va bien aimer parce qu'il va réussir à l'anticiper un petit peu. Donc, c'est-à-dire, il va réussir à se projeter dans le morceau, à avoir des attentes, et est-ce que est les attentes vont être, euh, vont être répondues Soit tu vas avoir un morceau totalement différent, un peu nouveau. Bon, je pense, euh, notamment, moi, ça me l'avait fait euh, avec Cobaladé. Voilà, ouais, premier... on en a parlé, et moi, bon, c'est ouais. complètement l'inverse. Voilà, c'est-à-dire que moi, Cobaladé, euh, par exemple, euh, bah, première écoute, euh, mais je crois que ça te l'a fait aussi. Hein, c'est que ouais, t'aimais oui. pas du tout, pas du ou... juste, voilà. Genre, je me suis dit, mais c'est quoi, Comment ça... cette voix déraillée, il se passe quoi et tout Comment ça Voilà, passe mais en fait, c'est parce que c'est quelque chose qui est complètement atypique et qu'en fait, le cerveau n'a pas eu l'habitude d'entendre et que euh, du coup, euh, bah, il faut l'habituer à entendre ça pour pouvoir euh, possiblement l'écouter. Voilà, moi, c'est pas forcément le style de musique que j'écoute habituellement, donc j'ai pas non plus fait l'effort de me plonger vraiment dedans, mais j'ai quand même été écouté. Et, euh, voilà. et le cerveau, bah, au début, il n'est pas habitué à entendre ce, ces, ce flow, ce flow voilà. cette voix, tout ça. Et donc, il va avoir des attentes et la musique ne va pas répondre à, à, à ces attentes. Ouais, parce que c'est nouveau, c'est un coin Ouais, voilà. Et, et ce dont je n'ai pas parlé tout à l'heure aussi, euh, dans la question précédente, c'est euh, l'aspect euh, euh, social aussi de la chose. C'est-à-dire que... Euh, la musique, c'est un, un vecteur d'un lien social assez fort. On l'a vu notamment après la Coupe du Monde avec Végé Dream, ouais. euh, ramener la coupe non, à la maison, voilà, tout le monde, monde l'a chanté. Et voilà, même s'il y a des gens qui l'aiment pas forcément à première, euh, première euh, écoute, premier première abord, il va y avoir tellement un engouement autour de ça que il va y avoir une pression sociale en fait, qui va te faire que tu vas l'entendre cette chanson, tu vas forcément l'écouter, donc tu vas l'entendre plusieurs fois. Au bout d'un moment, ton cerveau va être habitué, il va savoir à quoi s'attendre. Et bon, bah, là, ça va partir et c'est le, le principe un peu d'un d'un buzz hein, sur une musique. Ouais, il y a une image qui est véhiculée à travers la musique. Ouais, voilà. Donc là, c'est la Coupe du Monde. Euh... Ouais, voilà, mais ben, là, en plus, parce que c'est la Coupe du Monde, parce que ça rappelle des émotions aussi, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui ajoutent qui ont fait que ce, ce son-là a vraiment marché, quoi. Entre l'émotion, le social, tout ça, là, tout y est. Et ouais, donc, donc euh, mais justement, là, je, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à l'inconnu, là, je vais te poser la fameuse question qui a presque vidé la vidéo, puisque de base, ça devait être une vidéo sur cobaladée, et, euh, et, et on était là, mais ouais, c'est bizarre, tu accroches pas du tout, puis après tu Au final, pourquoi on n'est pas tous réceptifs euh, au premier abord à l'inconnu Parce que, tu sais, nous, on est là, on n'a pas accroché au début, toi, t'as pas accroché du tout. Moi, j'ai fini par accrocher, mais il y en a qui ont guiffé dès le début, puisque la preuve, il a, il a pété avec les, les premiers ténébreux. Euh. Pour donner ces -là. Ouais, après, ça, ça dépend vraiment des personnalités, ça dépend des personnes. On ne on peut pas tout expliquer par la médecine dans tous les cas, puisqu'il y a énormément de choses qui sont inconnues. Ça dépend aussi de la culture, de l'éducation euh, que tu as reçue, avec les styles de musique que tu as écouté dans ton enfance, tout ça. Il y a des choses que euh, certaines personnes ont retrouvées. D'autres, euh, moi, par exemple, je n'ai rien retrouvé qui se rattachait à ça, en fait. Et du coup, euh, c'est pour ça que moi, je n'ai pas aimé. Et après, euh, que j'y suis pas retourné forcément non plus. Ouais, OK. Mais que euh, moi, j'ai fait l'inverse, en limite, je suis retourné parce que... Euh, bon, après, j'ai aussi la l'habitude avec, euh, avec YouTube de, de réécouter les sons pour pas les juger direct, même si là, ça a été compliqué puisque, bon, euh, combater, c'est un phénomène assez spécial. Et euh, ouais, du coup, ça a été l'inverse, j'aurais suis retourné parce que j'ai, on va dire, c'est l'esprit qui est curieux, qui est habitué à... À... Comment dire Ouais, ne pas juger à la première écoute, à s'adapter à, à l'inconnu. Ouais, mais voilà, en fait, c'est... Euh, si tu veux qu'on qu parle du fait de re retourner écouter un son, ça, c'est vraiment... Euh quelque chose qu'on va pas... Euh... Ça, en fait, ça va être différent chez ça toutes les personnes. Soi, ouais, voilà. En fait, c'est loin du domaine de la médecine parce qu'en fait, c'est plus une, une, de la curiosité, de la personnalité. Toi, par exemple, tu es dans les analyses de rap, donc évidemment, quand écoutes un son, tu vas forcément avoir envie d'aller le, le réécouter ou quelque chose comme ça pour pouvoir apporter quelque chose. Il y a des gens qui vont l'écouter une fois, ça va pas leur plaire, ils vont le jeter. Ouais, ouais. Donc ça, c'est vraiment... Il y, y a plusieurs fa facteurs. Il hein. y a tout ce qui est social, si, évidemment, on te remet pas le son dans les oreilles, des fois, euh, ça ne ma marche pas. Il y a, euh, y a la, la cohésion aussi autour. Fin... Ouais, si on te dit, genre, euh, genre là, je prends l'exemple de, de Nino ou de PNL. PNL, là, alors, à un moment on tourne ses hier. Euh, tout le monde sur les réseaux était en feu, genre, il est trop lourd, le son, le clip, était trop lourd. Il ouais. y a aussi ça qui va, qui va jouer, le, le fait que ça soit limite... Euh, limite si, si, parce que la preuve, il y en a qui ont voulu dire le contraire, qui ont dit, ouais, non, c'est pété, comment vous aimez, et tout, ce duo. Et eux, ils se sont fait allumer, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, ouais, comme tu dis, cohésion sociale. Ouais, il y a une y a... grosse communauté. Ouais, voilà, la communauté, genre 90% va kiffer, et bien les 10%, ils vont se faire flinguer et euh, ils seront limite obligés euh, d'essayer de, de, de, de, d'accepter ça. Ouais. Voilà, il y a aussi le rôle des médias, et donc, donc ils vont exposer le travail à énormément, euh, énormément de personnes, et il y a des personnes qui vont prendre ce que les médias vont apporter et vont pas forcément aller chercher euh, dans les coins euh, ce qu'ils cherchent vraiment, parce qu'après, il y en a aussi, euh, la musique, pour eux, c'est euh, on leur donne, ils écoutent, ils aiment, ils aiment pas. Après, il ouais, y a des gens qui font la de la musique, ouais. il y a des gens qui vont aller chercher euh, en, pro, en profondeur pour essayer de trouver en fait quelque chose qui va leur correspondre et quelque chose euh, qu'ils qu aiment bien. Moi, ça me l'avait fait un peu euh, avec l'homme pâle à l'époque. Ouais. Si tu veux, en fait euh, moi, veux. à la base, j'écoutais beaucoup de musique française et euh, après, j'ai écouté beaucoup de rap. Et en fait, euh, vraiment, je cherchais un, un espèce de point entre les deux. Et c'est ce que, quand j'ai commencé à faire de la musique, je voulais faire. Aller dans la musique française avec du rap. Et au final, euh, bah, en fait, j'ai cherché cherché un peu. Et je suis tombé donc, sur euh, l'homme pâle euh, que je ne connaissais pas à l'époque. C'était avant qu'il sorte Flip. Mais il avait déjà fait des sons euh, qui étaient un peu... Euh, un peu euh, dans, dans, pas, entre les deux. Ouais, entre, ouais, entre ouais, les deux. Vrai, il a quitté progressivement le, le rap. Euh. Ouais, il y, y en avait un, je crois, qui s'appelle Chute Libre. Euh, euh, je crois que ça, ouais, ouais qui, a, qui a été produit par Sou, je crois en plus. Et voilà, j'avais creusé et j'avais trouvé mon bonheur là-dedans. Bon, après, on, on sait la réussite qu'il a eue. Mais euh, tu vois, là, là aussi, la progression euh, qu'il a eue. Euh, C'est-à-dire qu'avant, par exemple, si j'avais proposé ce son-là à des potes des choses comme ça, ils n'auraient pas forcément aimé. Mais en même temps, avec toute l'exposition qu'il a eu après, avec... Ouais, euh... Le travail des médias, il se ressent là, dessus aussi. Ouais. Tu peux amener du nouveau, mais si le nouveau n'est pas euh, accepté. Parce que les médias, ils portent aussi la, la parole et surtout l'influence. Parce que quand tu regardes que euh, tu as des rappeurs qui, aujourd'hui, naissent carrément des médias, j'en je, ai en tête, je vais pas les citer, mais... Euh, sans, si, allez, je vais citer moi, la Alaskol, par exemple, tu vois, qui... Euh, qui euh, j'ai fait le dos de là-dessus. Euh, J'étais là, mais attends mais les gars, ok c'est un artiste, tu vois, il fait son rap, tout ça Mais le mec, il était H24 euh, Tout le monde parlait de lui, par rapport à son histoire, il y avait ouais, aucun yeah. aspect musicaux En fait les gens ne, ne allaient vers la facilité, les médias choisissaient la facilité pour parler de lui Alors que non, tu vois sais c'est un artiste tu le respectes, tu parles de sa musique, tu dis pas, tu parles pas de son passé, ben tu parles de sa musique et, euh, et le truc c'est que du coup, ben cette influence des médias avait mm, euh, mis dans la tête des gens que mon ben lascual, c'est quoi Ah ben c'est son passé et sa musique, elle a tout un. En... D'ailleurs, euh, aujourd'hui, qui écoute encore « Mon lascual euh, » C'est vrai qu'il y a eu une espèce d'engouement en fait ouais, autour, autour de, de lui par son histoire et par tout ce qu'il a vécu créé avant. Les surtout, créé. Euh, ouais, voilà, parce que aussi c'est, c'est une histoire que aussi peut-être des gens avaient besoin d'entendre. Mais du coup on va essayer de se recaler sur le sujet, ouais. parce que sinon on pourrait parler là-dessus. C'est sûr. Et du coup on parlait que au final réécouter c'est bien, ça montre que tu joues pas à la première écoute, par respect pour l'artiste surtout, mais quoi qu'il en soit, pourquoi certains en fait finissent par être réceptifs et d'autres non euh, Je tiens plus ou moins répondu. Ouais, ouais, j'ai plus ou moins répondu. Assez... Mon savoir dans le domaine médical, ça va pas trop, trop aider là-dessus. Il y a énormément de facteurs, ça passe par la culture, l'éducation, tout ça. Donc, ouais, il euh... y a des choses qui s'expliquent pas. Quoi. Ouais, mais c'est juste qu'il y a beaucoup trop de choses qui l'expliquent plutôt que des choses qui l'expliquent pas. Mais du coup, c'est dur d'en faire une synthèse. Quoi. Ok, bon, du coup, je, je casse un petit peu le fil conducteur parce qu'une question vient à l'esprit. On parlait de, de cobalt, notamment avec cobalt, en fait. Parce que de base, faut, faut quand même pas oublier que de base, ça devait être plutôt sur cobalt, euh, et euh, il se répète, il recycle ses textes, tout ça. Donc justement, là, est-ce que la répétition euh, joue aussi sur l'appréciation de la musique Ouais, ouais, ouais. Enfin, euh, vraiment... Cet point-là, c'est vraiment une question à part, tu vois, genre, c'est un truc en plus. Euh. Ouais, ouais, non, mais ça, en fait, carrément, ça joue sur la, sur la perception de la musique, euh, parce que euh, la répétition, en fait, c'est un peu le, le, ce qui va créer l'addiction, en fait. Euh. Prenons un exemple, Ujenski, jusqu'à Panam. <rire> <rire> ouais. <rigole>, <rire> C'est vrai que je le répète un petit peu, mais il faut bien que je, je mette mon savoir dans mes musiques que ça marche un petit peu, ouais, même si ça marche pas. Ça marche un peu, c'est prouvé, les gars, <rire> La médecine, tu vois, il va péter sur on y... ouais, est le... <rire> Ça devient n'importe quoi, cette interview. Mmh. Non, mais si on se ressente sur le sujet, euh, la répétition, c'est un truc qui est énormément, euh, énormément euh, utilisé. Le cerveau, il aime ça, il aime les choses qu'il connaît, il aime les choses qui se répètent, et donc ça marche avec toutes les addictions. Euh, et la musique, c'est un des, des trucs principaux sur lesquels ça marche. On l'a vu avec Koba qui recycle certains textes où ses samples aussi, ils sont très en boucle derrière. Et ça marche aussi avec des gars comme Nekfeu. Ah ouais. Nekfeu, qui a... en fait, lui, c'était dans les structures des phrases, comment il utilisait. Il utilisait beaucoup d'assonance, d'allitération. Ça répétait, ça débitait fort, mais en même temps, tu as toujours la structure qui se répétait ou des choses comme ça. Mm. Et voilà, évidemment, ton cerveau, il kiffe entendre un peu des, des, des trucs qui tournent en rond. Et... Et ça active, comme j'ai dit tout à l'heure, le, le système dopaminergique, la dopamine qui est sécrétée et tout le système de récompense est activé par ça. Donc. Ok, petite pause. Attention quand même, l'important est de briser ces répétitions par des variations d'instru, de flow, sinon ça devient très vite lassant. Rappelez-vous du sort de la chaise, phase de tension, puis de résolution pour créer de l'émotion en sortant de la linéarité qui peut s'installer. Voilà ça, c'était le petit détail qu'il souhaitait préciser. C'est bon, je crois que j'ai je suis, je suis, pris une intelligence là. <rire> <rire> eh bien, écoute... Euh... Je crois qu'on qu en a fini sur les questions. OK, bah, merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir... Merci, euh, merci, merci de m'avoir reçu. Euh, C'est vraiment un grand reçu plaisir d'avoir... De... pour toi, hein, juste... Oui, ah non, reçu, reçu dans, le, dans, mon petit, dans mon petit studio, mais en vrai, c'était... Euh plaisir de, de faire cette interview et de, de de pouvoir répondre à quelques questions que beaucoup de gens se posent je pense donc euh... bah, bah, en tout cas si jamais d'autres questions et euh... en commentaire évidemment ouais répondre. mais d'ailleurs pour ça parce que euh, voilà je me suis servi de, donc de mes cours mais aussi euh, de certaines thèses que j'ai que j'ai j'ai pu lire en fait euh, qui étaient donc euh, de la fac de, de Toulouse donc qui sont assez récentes donc des années euh, 2010 euh, à maintenant, ouais. qui ont été faites, euh, qui ont rallié un peu la médecine à la musique. Et du coup, je m'en suis servi, donc je les ai, ai, ai lus. On vous met tout en description, si tu es, si es d'accord. Évidemment, évidemment. Oui, pour, euh, pour les gens que ça intéresse, voilà. Bon, en synthèse très superficielle, on peut dire que telle une machine, le corps humain va réussir à capter le son par l'oreille et à transformer ce dernier en signal nerveux adressé à notre cerveau par des mécanismes assez compliqués mais qui restent incroyables. Et ce qu'il est encore plus, c'est le gros impact de ce son sur notre comportement et nos émotions par l'interprétation des informations reçues par le cerveau impliquant à la fois les aspects temporels et structurels de la musique, notre vécu, notre personnalité et notre manière de consommer cette drogue qu'est la musique. Comme je le disais en début de vidéo, j'ai besoin de vous pour écrire la prochaine. Elle portera sur la fameuse polémique le rap c'était mieux avant, pourquoi faire ça Eh bien il y a bien trop de subjectivité autour de tout ça, eh, c'est tout le temps euh, celui qui a le plus de l'autorité qui, euh, qui porte la parole, et je pense qu'en réunissant un échantillon suffisant d'avis argumentés, évidemment, il y a moins d'en tirer de l'objectivité, bon et en même temps les échantillons c'est le principe même des statistiques alors rendez-vous en description, avant de finir je vous laisse sur la découverte chrono de Louis Janeski, ça c'est pour moi, c'est cadeau pour le remercier d'avoir euh, apporté ses connaissances tout le long de la vidéo, je l'upload ici en plus d'instagram parce que oui, c'est une série pour promouvoir les artistes sur le réseau Donc euh, venez la checker C'est tous les vendredis à 19h si tout se passe bien Nous on se dit à très bientôt Propagez moi cette putain de vidéo partout <rire> Ciao les franjo. Salut à tous Putain j'ai la paupière qui saute Ah putain mais pourquoi je suis pas concentré comme tout. ça Salut à tous c'est Louis Janeski Bienvenue dans le studio pour la découverte Chrono TPZ <musique> Voilà, je suis un artiste de 22 ans, toulousain, euh, je suis beatmaker et euh, j'écris, je compose tout ça directement dans le studio que vous voyez ici. J'ai sorti mon premier clip euh, en septembre qui s'appelle « Jeanne ». Au début je pensais saisir le sens de la vie, ma mère m'a dit reste en dehors des ennuis, mais j'ai pas pu m'empêcher d'admirer les lumières de la vie, je bois plus de pierre que de soleil. J'ai clippé avec Paul Doumin qui voir son travail, il fait vraiment du bon travail, d'ailleurs s'il y a des artistes sur Toulouse qui cherchent euh, quelqu'un pour clipper des clips, contactez-le, c'est du feu. pour le futur, voilà, euh, j'espère sortir d'autres projets euh, de, de plus grande qualité encore, j'espère, malgré mon manque de temps. Euh, le travail paie, donc j'y crois et euh, si vous êtes dans le même cas que moi, continuez à fond.